À, à travers cette, euh, ce, ce projet, cette initiative des Prairies Fleuries, euh, on a décidé euh, d'améliorer encore la biodiversité dans les prairies, euh, de valoriser euh, le travail des agriculteurs, de valoriser la qualité du fromage et surtout, on a décidé de répondre aux attentes des, des apiculteurs qui étaient demandeurs de ces fleurs dans ces prairies et comment faire en sorte... <coughs> qu'il puisse y avoir encore plus de fleurs dans les prairies pour les abeilles et pour faire du bon miel, eh bien, ça a été euh, cette, euh, cette idée. On a fait en sorte de faire se rencontrer les agriculteurs et les apiculteurs. On les a mis aussi autour de la table et on se lance dans cette démarche-là. c'était de dire, on a des belles prairies. Euh, sur ce, ce massif des Bauges, euh, ces prairies qui sont exploitées, hein, pour, euh, qui sont broutées par des vaches, et puis qui sont... Euh, et ensuite, on a, elles sont utilisées pour l'exploitation fromagère avec cet AOC Tom des Bauges qui marche très très bien. Dans un souci d'aller encore plus loin dans la, dans la biodiversité, euh, ça a été de dire, eh bien, ces prairies euh, bon, qui sont pâturées, qui sont souvent fauchées, hein, eh bien ces périfauchés, euh, il faudrait qu'on puisse avoir euh, peut-être des, des fauches un petit peu plus tardives de manière à, à, à permettre la floraison, de permettre aux fleurs de, de, de, de s'épanouir et de leur laisser un petit peu plus de temps pour ça. Et donc accroître encore la, la biodiversité. Et l'idée, ça a été de dire, ben voilà, on va, les, on va les noter, ces prairies. Avec un jury de spécialistes, un botaniste, un, un, un, un pédologue, un, un spécialiste des insectes, euh, voilà, un agronome, euh, pardon, et, puis, euh, et puis un apiculteur. Parce que finalement, s'il y a des fleurs, ça intéresse les apiculteurs. Et puis en même temps, on est allé chercher le financement parce que celui qui allait être primé, qui allait avoir une bonne note sur sa prairie, l'agriculteur, eh il va toucher euh, une petite somme à l'hectare voilà, pour le récompenser. Donc c'est parti comme ça. Et puis on a fait ça d'une manière très, très sérieuse avec une grille... Euh, euh, voilà, si on rencontre au moins cinq fleurs dans votre prairie, bah, ok, elle est, elle est qualifiée euh, et là, elle peut avoir un prix. Finalement, ça a été extrêmement euh, constructif. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a euh, du coup euh, mis « valoriser l'agriculteur ». Le parc euh, l'a valorisé. Quand j'avais euh, des prises de parole, je disais bah, « les agriculteurs sont euh, des acteurs de la biodiversité ». Aujourd'hui, parce qu'ils font cet effort-là, ils rentrent dans cette démarche-là, ils ont des prairies qui sont belles, qui sont fleuries. Et ça intéresse les apiculteurs et ces deux, euh, deux métiers-là, ou ces deux mondes-là, ces deux personnes ne s'étaient jamais rencontrées et là, on a créé cette, ce contact-là et ils ont, ça a vraiment bien fonctionné. Donc les apiculteurs sont gagnants puisqu'il y a plus de fleurs dans les, dans, dans les prairies. Les agriculteurs sont gagnants puisque bah ben voilà, on, les, on leur donne une autre image, parce que l'image des agriculteurs, elle n'est pas toujours très positive. Là, on les présente sur le parc des Bauches comme des acteurs de la biodiversité. Ce n'est pas que, que grâce aux prairies fleuries, parce qu'ils ont toujours une, une agriculture... Euh, euh, vraiment euh, vertueuse, euh, très respectueuse, et, etc. Donc euh, là, ça a été gagnant-gagnant-gagnant. Et ce concours a été repris dans d'autres territoires, d'abord de parc, et puis après dans d'autres territoires hors parc. Et aujourd'hui, c'est devenu un concours national. Chaque année, les prix sont, ont été délivrés. J'étais euh, là il y a quelque temps, euh, donc à l'occasion du salon de l'agriculture. Et euh, souvent, bah, ce prix est, est remis par le, le ministre de l'agriculture. Euh, voilà, c'est devenu un concours national. Voilà une, une initiative extrêmement euh, vertueuse, qui a coûté pas grand-chose. Et euh, finalement, là encore, on a mis en contact deux mondes, euh, les agriculteurs, les apiculteurs qui étaient très demandeurs, on a valorisé l'image de l'agriculteur et même si on veut parler même euh, strictement économie et marketing, eh bien les agriculteurs utilisent ça en disant mais nous, moi ma prairie, prairie c'est une prairie fleurie et plus il y a fleurs, plus ça donne de goût au fromage, il y a tout l'aspect organoleptique dans le fromage et qui est une vérité, euh, qui est, est, est démontrée effectivement, plus les prairies sont sont belles, sont fleuries, sont diversifiées et meilleur le fromage sera. Ça... Donc c'est aussi un argument marketing qui est utilisé aujourd'hui par, par la profession. Donc, voilà.